Bonjour et bienvenue dans les 4V, François bonjour Bayrou, bonjour. au lendemain d'une dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. On connaît déjà la date de la prochaine, ce sera dans huit jours, le jeudi 6 avril, et on se demande toujours comment on va en sortir. Alors hier matin, Laurent Berger a demandé la nomination d'un ou plusieurs médiateurs. Hier midi, le président et le gouvernement ont répondu non, il n'en est pas question. Est-ce qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne se trompent en rejetant cette idée de médiation bon, Ça dépend ce que médiation veut dire. Si l'idée était ou devait être de retirer le texte pour euh, entrer dans une médiation, ça, ça n'est pas possible. Le texte est devant le Conseil constitutionnel. Et c'est dans les 15 jours qui viennent ou 20 jours qui viennent que le Conseil constitutionnel va dire si le texte est constitutionnel ou pas. Euh, il me semble qu'il l'est, mais euh, on va... Est-ce qu'il vous arrive de souhaiter qu'il ne le soit tout? pas pour non. sortir de cette crise Non, euh, je, je pense que tous les exemples que nous avons connus dans l'histoire récente, euh, dans les 20 dernières années, euh, de pouvoirs exécutifs qui ont retiré le texte oh. ou ne les ont pas appliqués, ces exemples n'ont jamais été favorables par la suite. Oh. Donc, euh, donc Vous dites qu'ils ne donc, faut pas reculer. Non, Il ne faut dis, pas céder. Je dis, toute main tendue est bonne à prendre. Ouais toute main tendue doit être considérée et on doit euh, tous ensemble c'est ce qu'on fait d'ailleurs les députés de notre groupe hier matin euh, on doit tous ensemble dire on est prêt à discuter, à examiner le très grand nombre de points qui restent à examiner. Ah, vous savez que le sujet qui fâche, c'est est-ce qu'on parle, oui ou non, des 64 ans Elisabeth oui. Borne a dit « je vais voir l'intersyndicale la semaine prochaine », mais elle ne veut pas parler de ce sujet-là. Est-ce que mais ça, c'est une erreur Le 64 ans est dans le texte. Je vous rappelle en même temps que le gouvernement a dit « personne ne travaillera plus de devra travailler plus de 43 ans pour avoir oui. l'intégralité de, de ses droits à la retraite ». Et donc vous voyez que les positions sont pas tellement éloignées en vérité. Mmh. Euh, alors il y a, mais y a -ce cependant euh, peut-être, mais il y a un point qui est absolument certain, dont on n'a pas mesuré la gravité ou dont on n'a pas su. Le gouvernement n'a pas su. Euh, aucun des intervenants n'a su mesurer la gravité. La situation dans laquelle nous sommes est insupportable, immorale, euh, scandaleuse. C'est quoi cette situation On paie les pensions avec de la dette. Mmh. Tous les ans, une partie très importante des pensions de retraite, euh, peut-être 20% des pensions de retraite, 25%, on peut, on peut regarder les chiffres de près, euh, ces pensions sont payées par l'État qui emprunte. Mmh. Euh, Ça sur fait les des marchés internationaux. L'axe de votre campagne en 2007. Eh bien, vous voyez que, que j'avais raison. Euh, alors, c'est pas agréable d'avoir eu raison et de pas avoir pu faire entendre raison. Mais euh, cette euh, cette situation-là, il ne devrait pas y avoir un responsable, ni politique, ni syndical, qui s'en accommode, qui l'accepte. Et je sais que dans leur fort intérieur et même dans les discussions euh, intimes et privées qu'ils peuvent avoir, beaucoup de dirigeants syndicaux disent qu'en effet, ça n'est pas acceptable. Sauf que ça, vous avez raison, quand on regarde la situation à long terme et dans son ensemble, pas mais mal dans, la raison. dans la situation de crise du moment, comment on en sort Est-ce que vous êtes favorable à un référendum Non, je, je, je pense que c'était une méthode. Le référendum. Je, vous savez que je l'ai défendu, ouais. puisque vous avez euh, rappelé mes campagnes présidentielles. J'ai défendu euh, longtemps euh, l'idée qu'on fasse le meilleur texte possible et qu'on le soumette à référendum. Et je pense que c'était une méthode. Mais il n'est pas trop tard. Mais euh, aujourd'hui, tout cela a été engagé, acté, et venu dans l'Assemblée nationale, dans les conditions que vous savez, devant le Sénat, dans les conditions que vous savez, avec des manifestations très nombreuses. Euh, on ne peut pas changer de ligne. Euh, à ce point, mm. je crois qu'on peut discuter et qu'il y a matière à discuter. – Évidemment, ça et, reste un si, dialogue de soi. – Et si vous écoutez attentivement, au fond, ce que, ce que Laurent Berger mm. a dit, euh, ce qu'il a dit, c'est qu'il y avait matière à discuter. Euh, Peut-être une phrase sur les, 64. sur les manifestations. Oui. Euh, rarement, on a eu des manifestations aussi nombreuses et responsables en même mm. temps. – Et aussi peu écoutées. Oui, aussi peu, écoutez, euh, je crois pas, je pense que tout le monde mesure que lorsqu'il y a un sentiment d'incompréhension, euh, il faut qu'il puisse s'exprimer dans la rue, c'est ça une démocratie. Mmh. Euh, pour le reste, sur le fond, toute décision ou toute orientation qui reviendrait à remettre en cause la nécessité, je ne dis même pas politique, la nécessité morale élémentaire mmh. de rééquilibrer, notre système de retraite, euh, cette nécessité, elle doit être respectée par tous les responsables et c'est euh, le travail François de, de l'exécutif aussi de le faire. À l'époque du retrait du CPE, en avril 2006, oui. voici ce que vous, vous disiez au Figaro. Nous sommes dans une république désordonnée, on ne sait plus qui fait quoi, il faut enlever l'écharde qui est dans l'abcès. Est-ce que ces mots ne sont pas parfaitement transposables à la réforme actuelle de 2023 Je ne crois pas. Je non. pense qu'aujourd'hui, on sait qui fait quoi. Je pense qu'en 86, vous vous souvenez, il y avait des désordres qui étaient très, très considérables. Des grosses manifestations aussi. Euh, oui, et puis euh, euh, euh, violentes, qui, qui paraissaient échapper au contrôle. Euh, mais euh, le, le Et le CPE, c'était pas tout à fait la même chose. C'était une adaptation du droit du travail ouais. pour les jeunes qui entraient au travail. Ça n'était pas la tentative de remettre en équilibre... Euh, un système de retraite qui plombe tous les ans les plus jeunes du pays. Ce, ceux qui vont devoir payer, mmh. dont personne ne parle, il y a même des gens qui les embauchent pour manifester, donc, donc pour vous, comme s'ils défendaient comparaison possible Il paraît que le chef de l'État a trouvé stupide l'annonce d'Elisabeth Borne selon laquelle elle ne se servirait plus du 49-3, précisant que ça n'engage qu'elle. Guillaume Darré nous disait que le climat est délétère au gouvernement. Un ministre lui a dit, je ne suis pas sûr que ce gouvernement passe l'été. Est-ce qu'il y a un problème, Elisabeth Borne, François Bayrou Non. non. Euh, le, le, le 49-3, euh, je sais qu'on l'a laissé diaboliser. Mmh. Que même parfois les déclarations multiples et variées ont paru le diaboliser. Le 49.3 qui a été établi par des gens très responsables autour du général de Gaulle et juste avant avec des hommes comme Pierre Mendès France mmh. ou Pierre Pflimlin, euh, ce 49.3 c'est une euh, c'est une précaution de la cinquième République. Ça, on est d'accord. Mais ma question, c'est est-ce qu'il dire... un problème avec Elisabeth Borne aujourd'hui Est-ce qu'il faut changer non. de gouvernement Non, je, je, l'idée que on focaliserait sur une personne euh, les difficultés que nous rencontrons serait une idée beaucoup trop facile. Mmh. La politique de bouc émissaire, c'est pas du tout ce qu'il faut. Le, le, le On a tous des responsabilités. Est-ce que le gouvernement en a Oui. Mmh. Est-ce que la majorité en a Oui. Euh, Est-ce que l'opposition en a Oui, puisqu'elle refuse de regarder euh, la situation comme elle est. Elle, elle, elle dissimule ou elle accepte que soit dissimulée. Les réalités que nous allons payer et singulièrement que les plus jeunes vont payer. Donc tout le monde a des responsabilités. Est-ce qu'on aurait pu trouver une autre méthode Oui, euh, ben, il l'a dit lui-même, ouais. euh, à votre micro, il a dit lui-même que bon, sans doute on aurait pu faire mieux et autrement. Il y a quelques jours, le Gorafi, qui est pourtant un site satirique, hein, a tweeté ceci s'agissant du chef de l'État. Je vous ai compris mais je fais ce que je veux. S'agissant d'Emmanuel Macron, est-ce que obstination peut être raison Est-ce qu'il s'en est-ce qu'il s'enferme est qu Je ne crois pas. Euh, C'est euh, bon. Euh, J'ai souvent l'occasion de parler avec lui de la situation. Il vous écoute Et je euh, m'entends au bon, moins. Mais mmh. écoute-t-il C'est une autre affaire. C'est lui qui prend. Le, quand vous êtes président de la République, il y a une part de solitude dans la responsabilité mmh. qui est la vôtre. Mais je sais à quel point il est attentif à tous ces signes dont nous parlons, euh, et notamment attentif euh, aux mains qui pourraient se tendre. Ouais. – On dit, dit qu'il vous agacerait les... parce qu'il ne serait pas suffisamment attentif, justement Que vos rapports qu seraient un peu tendu avec lui bah ?– Ça, c'est pas, pas vrai. – C'est pas vrai ?– Non, Alors, mais euh, les gens adorent écrire des romans. Hein, ouais. Vous savez, s'ils pouvaient faire une, une intrigue à la West Wing, et, et ils adoreraient ça. Non, pas... euh, ce n'est pas… C'est absolument faux. – qu'est-ce qu'il doit faire pour réconcilier le pays C'était sa promesse en 2017, pour le coup. Je veux réconcilier les Français. – Sa promesse, en 2017 et en 2022 était la même. On va affronter les problèmes qui se posent dans notre pays et pas pousser la poussière sous le tapis, comme très souvent les événements ont conduit les dirigeants à le faire. Et en même temps, ça ne peut se faire que si on réconcilie et si on Mais, met autour de la table, et il faudra bien que se mettent autour de la table. Alors une table officielle, à la fin, une table discrète, mmh. avant, des... des des échanges. Il faut bien qu'on sorte de l'affrontement dans lequel on est. Vous croyez qu'on peut vivre dans un pays dans lequel le tissu est déchiré au point mais que… Justement, Alors pourquoi, pourquoi ne pas accepter la proposition de Laurent Berger de mettre tout ça sur pause, de se mettre autour d'une table et de se dire on remet tout sur la table parce Ça ne veut pas dire qu'on ne réforme plus les retraites, mais parce on parce qu à reparle qu à du Parce qu'à partir tout. du moment où un texte a été adopté par l'Assemblée nationale et par le Sénat, mmh. dans, dans le cadre des institutions que le Conseil constitutionnel va vérifier, il serait, euh, vous voyez bien, une remise en cause profonde. Ça voudrait dire qu'à l'avenir, aucun texte difficile ne pourrait être adopté, sans que même adopté, on le remette en cause. Vous voyez bien les signes que ça, que ça, que ça porterait. Mmh. Mais, Donc, ce, ce que vous dites mais, ce matin, en fait, François Bayot, c'est qu'il faut tracer, il faut continuer, il ne faut pas reculer sur la réforme, il ne faut pas reculer sur les 64 ans, et il faudra se parler après, c'est ça et Il ne faut pas changer je, le gouvernement. Après et pendant nous sommes dans une période euh, un peu d'attente, vous dites, sur pause. La pause euh, qui est produite par euh, l'effet du Conseil constitutionnel ouais. elle peut être mise à profit. On peut, on peut se Je suis d'ailleurs absolument sûr qu'il y a des échanges. Et ce, heureusement, ce n'est pas des échanges publics, mmh. ce sont des échanges personnel, privé, et il est bon qu'il en soit ainsi. J'ai une dernière question, François Bayrou. Pendant ce temps, le conseil d'administration de Total Énergie a décidé d'augmenter de 23% la rémunération de son patron, Patrick Pouyanné, à 7 300 000 euros pour 2022. Ça lui fait 1,4 million de plus d'augmentation sur un an. Et la hausse prévue pour 2023 est déjà de 10%. Ça vous inspire quoi C'est normal, c'est bien, c'est trop, c'est mérité, c'est indécent C'est une discussion que vous avez euh, sur votre plateau chaque fois qu'on aborde la question du salaire des sportifs. Ouais qui sont beaucoup plus importants encore pour certains que ceux qu'on voit là pour, euh, le, pour le responsable de cette mmh. grande entreprise, qu'on aborde le problème euh, des salaires du showbiz. Mmh. Euh, et, ce sont des auto-entrepreneurs, en là, là, il a des salariés des en dessous qui, qui ont du mal à le, faire leur course. Euh, ce n'est pas le monde dont je rêverais. Ce n'est pas le monde idéal, dans mon esprit, qui serait un monde beaucoup plus équilibré mais c'est comme ça que fonctionne le monde de l'économie. Euh, vos, un... vos journalistes économiques qui sont là. Et euh, il se trouve qu'en plus, cette entreprise-là, c'est une entreprise qui a une très grande partie de ses activités à peau et que je sais ce qu'ils apportent au pays. Et si ce n'était pas Total, ça serait qui Ça serait euh, Exxon, ça serait des entreprises étrangères qui viendraient en France commercialiser et on se plaindrait que constamment, la valeur ajoutée du pays, elle part à l'extérieur. Ouais. Et donc, euh, encore une fois, c'est pas le monde idéal. Je suis persuadé qu'on peut aller vers un monde plus équilibré. Euh, pour autant, j'ai pas envie de… Envie... C'est difficile, parce que vous voyez bien à quel point il serait ouais. simple de dire « Mesdames et messieurs, ceci est inacceptable ». Mais là, allez rapidement parce moi, est au bout. <rire> moi, euh, drapé dans la vertu, je dis ouais. que… Mais je dis que cette, ces entreprises-là, ces grandes entreprises, on en a quelques-unes, heureusement, en France, elles font partie du patrimoine du pays. On aimerait que euh, le monde qui se construit soit un peu plus équilibré que tout ça. Merci François Bayrou d'être venu dans les 4 Merci à vous. Merci, messieurs. Tout de suite, Alex.